Aujourd'hui je partage avec toi 5 influenceuses au style coréen qui sauront pour sûr t'aider à créer tes looks, c'est parti Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse, et eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. La première Instagrammeuse, c'est aussi une youtubeuse et c'est probablement celle que je préfère, celle où je me reconnais le plus dans son style, c'est Joan de Joan Day. On a un style plutôt similaire tout simplement parce que je pense que notre garde-robe se compose de la même couleur, c'est-à-dire le noir. Et Genre Elle porte que du noir, enfin quasiment que du noir. Moi aussi, donc clairement, on peut que s'entendre sur ce point-là niveau style. Elle a aussi un peu un côté streetwear dans le sens où, où elle vole pas mal d'habits à son frère et les stylise, donc ça fait un côté féminin et masculin en même temps. Et c'est un peu préparé de ce que je fais perso en allant acheter des habits de chez Liga. Donc voilà, là c'est aussi là où ça match pas mal chez nous. Donc peut-être si toi, c'est un peu ton genre d'être un peu entre féminin et masculin. Donc franchement, euh, va checker, va voir ce que ça donne. Et puis, elle porte aussi pas mal d'habits de marque, genre par exemple elle porte pas mal de marine serre, je sais pas si t'as déjà vu mais je pense à mon avis si tu suis un petit peu les, la mode et puis notamment un peu la mode coréenne, c'est ces vêtements qui ont les lunes un peu partout, il y a pas mal d'idoles qu'on porte notamment en fait là où ça a vraiment commencé c'était avec Jennie des Blackpink qui en avait porté un pour une de à leur performance, ça a un peu propulsé la marque vers les autres idoles etc donc Joan porte pas mal de marine serre, il y a par exemple Burberry, enfin pas mal de choses qui sont relativement chères et moi genre mettre 1000 balles dans une jupe c'est pas trop mon délire donc on va dire que pour ce point là j'aurais dû vraiment à l'inspiration, j'essaie de trouver un peu des alternatives, que tu saches qu'il y a un peu de tout, mais franchement je t'invite quand même à aller checker parce qu'à mon avis tu vas pas le regretter, et au passage elle passe pas mal de trucs aussi avec ses amis qui ont un peu des styles différents, donc si jamais tu peux un peu ouvrir ton spectre, tu verras pas mal de tenues assez cool. Mon deuxième coup de coeur c'est Pony, Pony est une make-up artiste coréenne qui a un style juste sublime, et finalement sur son compte insta il n'y a pas que des tenues justement, tu as aussi bah, forcément le côté make-up et aussi le côté des coiffures, ces photos qui me parlent le plus c'est ces anciennes, donc de, il y a à peu près un ou deux ans, où là elle avait vraiment les, les cheveux de toutes les couleurs, genre du rose, du bleu, du violet, enfin avec un style de malade, des maquillages de malade notamment pour Coachella et ce genre de choses. Donc vraiment ça donnait pire bien et c'est ça qui personnellement m'attirait le plus et m'inspirait le plus. Après je dis pas du tout son style maintenant est toujours aussi bien, aussi clean, aussi voilà. Mais moi je préférais un petit peu celui d'avant. Mais clairement vas-y va checker, tu verras tu t'abonnes à elle et tu auras vraiment un peu, ça te mettra un peu de créativité dans ton flux Insta et je pense que ça peut pas faire de mal et, et ouais c'est trop bien. C'est pony et on aime tous pony. Et d'ailleurs, si t'aimes bien ce genre de vidéos, n'hésite pas à mettre un petit like. La prochaine personne, je crois pas qu'elle est coréenne, mais ça change pas que son style est absolument génial. Son pseudo Insta c'est Wonderlust et elle a aussi un shop où elle vend en fait toutes les pièces qu'elle porte. Perso, je l'ai jamais testé, mais je sais que tu peux retrouver ces pièces là sur YesStyle. Et d'ailleurs, je te mettrai dans la description plusieurs boutiques de mode coréenne si jamais tu vas aller checker et voir s'il y a quelque chose qui te plaît. Mais vraiment, toutes les pièces qu'elle porte, c'est vraiment celle que je raffole. Ça a vraiment un côté un peu genre bad girl et sexy. Enfin, c'est noir déjà, bon, sans surprise. C'est noir, il y a des coupes un peu asymétrique, il y a des sangles, enfin c'est vraiment c'est pire intéressant et j'aime trop, j'adore et voilà je, je bave dessus mais clairement c'est tout ce qu'il me faut pour avoir un look parfait et si toi aussi tu adores ce genre de style, vas-y je pense que tu trouveras largement ton bonheur un peu en inspiration, ça c'est clair. Quatrième compte Instagram, je pouvais pas ne pas le mettre, c'est la reine de la K-pop, celle qui assure H24 en performance, j'ai nommé Yona. Sur son compte elle partage pas mal de choses Dont ses tenues Et ce qui est bien c'est que son style ça passe du côté mignon Au côté sexy Donc il y a vraiment de quoi satisfaire absolument tout le monde Tous les styles, tous les goûts Yona de mon côté c'est plutôt son attitude qui m'inspire Et si tu veux un petit conseil Si un jour t'as genre pas trop la confiance Je te conseille vraiment de juste avant regarder des performances De Yona, des chansons, des MV Des lives, vraiment tout ce que tu veux Et clairement là ta confiance elle va revenir Tu vas être genre une badass Et après tu feras même encore des looks pire cool Donc clairement c'est un petit conseil comme ça, mais vas-y, je suis sûre que ça va marcher. Je vous avais demandé sur instagram s'il y avait des comptes coréens qui vous inspiraient à fond pour des tenues et d'ailleurs au passage si vous venir me suivre sur insta c'est volontiers, je poste pas mal de looks donc c'est ton jamais, petit moment pub, bonjour merci au revoir, j'ai reçu plusieurs réponses et il y en a une que j'ai sélectionnée c'est Nara, honnêtement je ne la connaissais pas du tout, jamais entendu parler et son style est plutôt original mais on ressent vraiment à fond l'inspiration coréenne derrière, c'est clair que son style est un peu plus décalé, ça correspond pas forcément à tout le monde, ça joue avec les couleurs, ça joue avec les coupes, ça joue avec les textures, mais je te conseille quand même de la suivre parce que même si tu n'es pas en fait dans ce style aussi original ça te permet quand même de prendre deux trois petites choses qui pourront ensuite bien être intégrées dans ton style à toi, qui donne un petit coup de peps, un petit truc original sans aller trop loin pour toi mais franchement ça donne un peu de créativité et c'est toujours bien en fait simplement pour t'inspirer. Et si tu veux continuer à t'inspirer j'ai une playlist complète sur la mode coréenne, je suis sûre que tu trouveras des idées de style ou sinon tu peux aller regarder une autre de mes vidéos. Allez salut